Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, tout d'abord, bah, merci à tous les organisateurs de Nice Fiction euh, pour, pour l'organisation de tout euh, cet événement. Euh, bah, déjà, on va se présenter. Euh, moi, c'est euh, Pauline. Euh, je, suis, euh, je suis réalisatrice et monteuse. Je travaille pour une boîte de production à, à Strasbourg qui s'appelle Slick. Euh, J'écris aussi des nouvelles de science-fiction. Et euh, ma soeur, Marinette. Bonjour, moi, c'est Marinette. Euh, je suis critique d'art, j'écris sur des œuvres d'art contemporain euh, numérique, euh, surtout précisément sur euh, des œuvres d'art contestataires d'artistes africains qui traitent des sujets sur les matérialités des technologies contestataires. Voilà. Voilà. Bah, Aujourd'hui, on est là pour vous parler de, de l'écriture d'un récit interactif. On va en profiter aussi pour vous faire une petite présentation de notre web-série interactive euh, qu'on est toujours en train de créer, qui est en cours de développement, qui s'appelle Extraordinaire. Donc en fait, le, le, le fait de vous parler d'Extraordinem, ça nous permettra de, de développer quelques réflexions autour de l'interactivité, euh, surtout dans le récit de science-fiction. Donc en quoi cela consiste, comment ça se construit, et euh, pour quelles raisons l'interactivité nous a intéressés pour développer Extraordinaire. En, en somme, euh, qu'est-ce que ça apporte par rapport à un récit ordinaire Donc, on a trois parties. Euh, qu'est-ce qu'un récit multimédia interactif Comment construire un récit multimédia interactif Et puis, pourquoi construire un récit multimédia interactif Mais euh, avant tout ça, on voulait déjà se demander bah, euh, comment on en est arrivé à s'intéresser au récit multimédia interactif. Alors, euh, c'est vrai qu'en fait, enfant, on était beaucoup fan de « dont vous êtes le héros ». On a toujours été fasciné par le jeu de rôle, le cinéma et tout ce qui touchait aux ordinateurs et puis à Internet. Donc, résultat, on s'est dit que si on arrivait à mélanger tous ces centres d'intérêt, euh, ça avait une grande chance de donner ben, un truc de fou, une fiction qui déchire. Donc, c'était la base. Donc, euh, avant toute chose, qu'est-ce qu'un récit interactif Donc, euh, bon, c'est bien, c'est plutôt difficile en fait de répondre en une phrase. Et puis... Voilà, c'est très vaste parce que ça recouvre euh, de nombreuses définitions en fonction des médiums et des domaines qu'il étudie. Euh, dans les sciences sociales, bon, l'interaction, ça s'étudie euh, surtout à travers le langage et la communication non-verbale comme une action d'entente euh, réciproque entre deux êtres, deux personnes ou deux groupes. Dans notre cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'outil informatique. Donc l'interaction qu'on peut avoir avec nos machines, c'est quelque chose qui a été étudié depuis, euh, depuis le début de l'automatisation avec euh, la cybernétique de Wiener, puis par les études faites euh, sur nos rapports à l'écran, lorsqu'ils sont apparus, donc, euh, comme, euh, comme interface de dialogue entre les humains et les machines. On peut donc s'entendre sur, euh, sur une définition concernant l'interactivité dans la construction d'un récit audiovisuel, celle d'activité de, de dialogue entre l'utilisateur du système euh, informatique et la machine, donc par l'écran. Donc l'interface ici est, est importante, euh, d'autant plus qu'on travaille sur, euh, sur une forme de cinématographique qui intègre des possibilités de choix. Donc même si ces choix de navigation dans le récit sont restreints, ça offre une certaine, euh, un certain espace de liberté au spectateur pour lui permettre de personnaliser sa vision du récit. Donc dans Récit Multimédia, il y a Multimédia, puisqu'il y a des récits interactifs euh, uniquement écrits, comme, euh, comme les livres dont vous êtes le héros, dont Pauline parlait, et que tout le monde ici a, a déjà lu dans son enfance, j'imagine. Il euh, y a aussi les expérimentations de récits hypertextes, apparus dès la naissance d'Internet, assez tôt, à la naissance d'Internet. Et dans le champ de l'audiovisuel, il y, euh, y a un exemple très récent, que tout le monde connaît bien, c'est le film interactif Bandersnatch, de Black Mirror, sorti en 2018. Euh, on en parlera un peu plus tard. Et bien sûr, c'est pas le premier, bien au contraire, en fait, parce que euh, en, le kino-automate de Radu Stinchera en 1967, c'est un des plus anciens films interactifs. Euh, C'était une salle de cinéma où 127 spectateurs étaient équipés de deux boutons, donc un vert et un rouge, pour exprimer leur vote. Puis euh, ont été expérimentés dans les salles d'arcade des années 80, euh, un mélange entre films interactifs et jeux vidéo. C'était appelé Full Motion Video, FMV. Vous connaissez sûrement, euh, constitué de, de scènes cinématiques pour proposer des graphismes plus réalistes que ceux qui existaient à l'époque. Et voilà, c'était des, des séquences, des scènes découpées en séquences cinématiques. Euh, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de dire si oui ou non il y a un gameplay dans le film interactif, mais plutôt de voir quels sont les apports de l'interactivité à un récit qui se construit du coup sur l'association image-son-texte. Mais euh, du coup, justement, à propos de, de jeux vidéo, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le jeu vidéo comme, euh, comme récit interactif. On ne va pas s'étendre non plus euh, très longtemps sur le sujet, mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'étude du jeu vidéo, il y a déjà y a deux théories qui s'affrontent, il y a la thèse narrativiste et la thèse ludologiste. Donc les premiers, ils soutiennent que le récit, euh, euh, que le récit et la narration sont primordiaux, hein, alors qu'en fait, les seconds, ils placent plutôt le gameplay avant tout. Puis le récit, c'est finalement, c'est qu'un prétexte. Mais euh, en fait, on peut faire en règle générale, et c'est vraiment une grosse généralisation, que là. c'est. on peut remarquer que dans la construction d'un jeu vidéo, il euh, y a deux séquences distinctes, donc il y a les séquences de jeu et les séquences de cinématiques. Et en fait, euh, la réussite des séquences jouées débloque les scènes en cinématique. Ce qui fait que bah, le récit n'est narré que lorsque ces scènes animées euh, et passives de cinématiques apparaissent. Donc la narration et l'interactivité, elles n'existent pas de manière simultanée, donc c'est pour ça que on peut pas vraiment dire euh, qu'il s'agit de d'un de récit interactif. Euh, mais par contre, euh, c'est vrai que qu'il y a quand même certains jeux qui se sont intéressés euh, beaucoup à cette notion qui ont l'ont questionné, mais il y en a quand même il y en a quand même beaucoup hein, mais moi j'aimerais bien parler ici de Stanley Parable qui, euh, qui m'avait euh, beaucoup frappé parce que ça c'est essayer de chercher euh, une nouvelle forme en fait de jeu. Euh, bah, c'est un jeu dans lequel en fait il y a un narrateur qui raconte l'histoire mais qui s'adapte au euh, qui adapte son, di au, son discours aux actions en fait, euh, du personnage donc du joueur et euh, du point de vue en fait, du gameplay ben, la fin elle changera en fait aux fonctions de, des choix du spectateur enfin du spectateur qui est joueur et euh, ce qui est intéressant en fait avec The Stanley Parable c'est que ça questionne vraiment la question du libre arbitre dans le jeu et euh, la relation du joueur avec l'auteur du jeu en, en utilisant l'humour. Euh, donc le narrateur, il semble conscient, en fait, dans ce jeu, il semble conscient du statut, euh, de son statut de narrateur et euh, de sa responsabilité à guider le joueur à travers le jeu. Mais euh, le joueur, il peut aussi, euh, il peut très bien euh, décider d'aller à l'encontre des indications du narrateur. Et, et ce qui fait euh, que... Euh, que le narrateur, en fait, il devient fou, il, il, il, même à un moment donné, il peut déprimer, et, euh, et, euh, et ça donne des situations euh, vraiment super drôles. Donc, euh, c'est un jeu, en fait, avec plusieurs fins possibles. Donc, euh, moi, j'en ai comptabilisé 16. Donc, ce qui est intéressant, en fait, ici, euh, par, euh, par l'étude de ce jeu aussi, c'est cette remise en question euh, du, du statut de joueur-auteur qu'on retrouve aussi dans les films interactifs. Donc, L'interactivité, euh, de manière générale, elle remet en cause en fait le statut euh, bah, la relation spectateur auteur. Parce que du côté du spectateur, elle en revient euh, dans les récits interactifs, euh, du côté du spectateur, l'interactivité elle laisse supposer euh, une intervention du spectateur qui devient donc utilisateur. Il n'est plus dans son rôle euh, de spectateur extérieur, il doit agir. Et puis euh, s'il n'accepte pas d'agir, il bah, n'y a pas de récit interactif, ça ne fonctionne pas. Et puis, du côté de l'auteur, plus que n'importe quel autre type de récit, en fait, l'auteur doit se mettre vraiment dans la peau de l'utilisateur final pour réussir à prédire, à interpréter ses actions, ses ressentis au moment de l'écriture. Voilà. C'est euh, vrai qu'on pourrait, on pourrait vraiment s'étendre sur le sujet du, du jeu et puis ce sujet-là, mais après, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. En fait. Aujourd'hui, on voulait aborder ça, c'était aussi pour, pour présenter notre, notre projet de, de web-série interactive, donc de science-fiction, qui s'appelle Extraordinaire, sur lequel on travaille depuis quatre ans. On a eu un travail monstrueux d'écriture, de pré-production, de tournage. Moi, j'ai cotabilisé environ 35 jours de tournage, mais on sur plusieurs années, parce que c'est quelque chose qu'on fait en dehors de, de, bah, de nos de nos travails respectifs, euh, qu'on fait le week-end euh, avec une équipe totalement euh, enfin, bénévole. donc C'était vraiment une, une aventure entre amis. Il y a enfin, des, des heures et des heures de rush. En tout, j'ai comptabilisé aussi 60 figurants sur tous les tournages, 15 techniciens qui sont relayés. donc C'était vraiment un gros projet euh, qui nous a tenu euh, sur plusieurs années. Et puis là, maintenant, on est en phase de montage, mais ça va être encore très long. Mais euh, bah du coup, on voulait en profiter euh, aujourd'hui pour vous présenter une petite bonne annonce alors, si c'est ouais. <rire> si possible de la, de la diffuser. Il y a des rumeurs. On parle de silhouettes filiformes et sans visage qui entraient les bois. Misère, sans but. On dit que ce sont ceux qui sont restés coincés. Des âmes en peine, des coquilles vides. En fait, ces types. Ils sont juste là devant moi, ils bougent pas, ils me regardent. Je les vois même pas arriver. Un coup ils sont là et l'instant d'après, disparaissent. Non, non, ça devrait pas finir comme ça bien avec moi. Je te dirai tout ce que je sais, je te dirai tout bien. Je me demande comment une fille comme toi peut avoir autant de valeur. Et alors quoi Vous voulez recréer la connexion Que reste-t-il de cet imprimien qui nous tenait tous Ça, c'est la connexion. Elle est partout. C'est nous qui sommes occupés d'elle. Mais elle, elle nous voit. Elle nous observe. Tout le temps. Donc voilà, euh, on espère que ça vous a plu. Euh, donc avant tout, Extraordinaire, c'est euh, une aventure entre amis. Et c'est un projet collaboratif. Donc euh, c'est pour ça qu'on qu souhaite ici remercier vraiment sincèrement tous euh, nos amis, tout, toutes les personnes qui sont investies, ouais. ouais, toute l'équipe qui s'est investie euh, sur, euh, sur la réalisation de extraordinaire parce qu'ils ont donné énormément de leur temps, c'était vraiment un, un très très beau projet enfin c'est toujours un, un très beau projet donc voilà, big up et merci à tous ouais, merci merci à tous les amis et euh, on voulait avoir un spécial tout, remerciement tout spécial c'était pour, euh, pour les deux comédiennes, donc Elodie euh, et Déborah voilà qui ont qui ont vraiment euh, bah, qui ont vraiment géré à l'écran c'était super grand. de Travailler avec vous. Super. Voilà, après ce petit moment d'émotion, on va reprendre. Alors, comme vous avez pu deviner, en fait, dans le trailer, il y a un concept fort, en fait, de la série qui tourne autour d'une connexion totale entre les hommes, Internet et la nature, une sorte de cerveau mondial. C'est vrai que c'est un sujet qui revient de temps en temps en science-fiction, mais nous, l'origine vraiment de cette réflexion, c'était la. C'était le visionnage de, du film World Brain de Gwenola Wagon et Stéphane De Degoutin. Euh, C'était en 2015, c'est sorti. Et ça nous a profondément marqué en fait, parce que ça interrogeait les infrastructures, les datas, le futur d'Internet. Et ça posait l'hypothèse, bah, du coup, d'un cerveau mondial. Il y avait des petites scènes de fiction qui étaient, qui étaient vraiment... vraiment Vraiment chouette, c'était des, des chercheurs qui iraient dans la forêt pour essayer de, de, de se connecter directement à Internet via, via la nature. Et euh, bah, il faut le voir, il est sur Internet, en, il est sur YouTube en diffusion libre sur le, la chaîne d'Arte. Mais la, la plateforme d'Arte Créative qui recensait toute leur, toute leur, toute leur, toute leur, leur recherche n'existe plus malheureusement, mais le film entier est encore visible sur YouTube. Ouais. Et euh, bah nous, pour, pour Extraordinaire, on est parti de ce constat euh, bah de cerveau mondial, de connexion, pour euh, l'intégrer comme une utopie, en fait. Bah, parce que dans, dans Extraordinaire, il y a eu une, une réelle connexion Internet, nature, humain. Et euh, nous, ce qui nous intéressait, c'était pas forcément bah, l'arrivée à cette utopie-là, mais c'était plutôt une, une, la rupture en fait, qu'il y, qu y avait après, donc une rupture brutale, la déconnexion en fait, qui a été subie et violente, et euh, comment euh, les survivants bah, ils gèrent ce manque de la connexion qu'ils ont connue, et euh, comment bah, euh, la, par exemple la connexion a affecté le monde, mon, mon, le monde matériel, parce que la nature elle a été affectée par cette connexion, on peut voir en fait, des espèces de glitches organiques, des failles numériques, et, euh, et ce qui nous intéressait aussi, c'était le rapprochement euh, homme-nature, de manière sensible, et euh, cette connexion et le fait que bah, paradoxalement euh, quand il y a eu cette rupture euh, les hommes se retrouvent parachutés dans un monde matériel euh, laissé à l'abandon les humains, ouais, les, humains. Mmh. les êtres humains euh, sont euh, se retrouvent parachutés dans un monde matériel laissé à l'abandon euh, et euh, ils retrouvent une nature qui, qui leur est étrangère en fait une nature matérielle qui leur est étrangère Donc, voilà c'était ce rapport nature homme technologie qui, qui nous intéressait aussi beaucoup et donc, du coup, euh, à partir de, ce, de, de cette histoire, d'une connexion euh, passée, finalement, puisqu'elle a été rompue, euh, on suit le personnage principal, qui s'appelle Sega, euh, qui est au milieu, là, euh, qui est nomade de nature solitaire et assez méfiante. En fait, elle a de temps en temps, comme vous l'avez vu, des visions d'hommes étranges avec un sigle, euh, un sigle à la place du visage, et elle pense qu'il s'agit d'hallucinations jusqu'à ce qu'elle rencontre euh, Pez euh, et qu'elle lui fasse comprendre que, que ces personnages-là sont bien réels puisqu'elle les voit aussi. Et donc accompagnée de pèse elle commence une, euh, une quête pour, euh, pour chercher la vérité sur ces hommes, euh, qui sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils la suivent. C'est ce qui l'amène à découvrir des réponses sur son propre passé et aussi sur le passé de la, de la connexion. Et donc à des moments clés, nous... Dans la websérie, on offre la possibilité aux spectateurs de faire des choix à la place de ces gars pour amener l'histoire dans une direction ou dans une autre. Donc, ça, nous permet de enfin, ça permet aux spectateurs de découvrir une facette ou une autre du passé et donc d'avoir une compréhension partielle ou complète de l'univers. Voilà, donc bah, comment on a réussi à construire euh, un, un récit multimédia interactif Comment on s'y est pris on ne prétend pas avoir des réponses toutes faites, parce que vraiment on a appris, on a appris au fur et à mesure de l'écriture d'extraordinaire, Mais c'est vrai qu'on a fait vachement d'erreurs. C'était vraiment un projet expérimental. On a essayé, on a essayé aussi d'étudier les œuvres existantes pour essayer de voir comment elles tenaient, comment elles fonctionnaient. Et en faisant ça, on a réussi à dégager des, des sortes de principes importants à penser pour la création en fait, d'un récit interactif. Donc le premier principe, c'était euh... en fait, on s'est posé la question de la structure, parce que euh, par exemple dans la structure classique du récit, on a un début et une fin. Mais attention, là, je parle pas de, bah de... chronologie. Ouais, de chronologie d'histoire, en fait. Enfin, je veux dire, on peut très bien voir des flashbacks dans le récit, a... c'est pas ça le problème, c'est que on, on différence vraiment, euh, on différencie vraiment le récit, la narration et l'histoire. Le récit, c'est la structure formelle. La narration, c'est la manière dont l'histoire est énoncée. L'histoire, c'est la succession des faits. Donc, en fait, euh, dans un récit classique euh, ben, non interactif, on aura toujours un début et une fin. Et donc, du coup, ben, comment le récit interactif euh, il affecte cette structure Donc, du coup, euh, on a réfléchi sur la, la structure. Et euh, pour construire extraordinaire, euh, il s'agissait du coup de penser la structure pour construire le récit. Euh, donc comme on le disait, c'est une web série interactive parce qu'on y fait des choix. Euh, C'est-à-dire qu'il y a deux choix proposés à chaque fin d'épisode. Euh, donc il y a un seul début, mais plusieurs fins. Donc ici on a sept fins. Et euh, les fins sont différentes en fonction des choix qu'on qu fait, évidemment. Et donc euh, pour construire cette, cette structure-là, cette structure euh, avant même le début de l'écriture, on avait, euh, on savait ce qu'on voulait mettre euh, sur, au début et on avait quelques idées de fin, mais on savait pas encore par, par où faire passer, euh, par quel chemin faire passer nos personnages. Donc le problème qui se posait, c'était est-ce qu'il fallait créer une structure en premier ou écrire un récit. On a, bon, on a choisi euh, de créer d'abord une structure avec un nombre euh, maximum d'épisodes et en imaginant quelques convergences. Puis on a essayé de poser notre récit dans le cadre fixe. Et euh, on s'est bien rendu compte, on s'est rendu compte assez vite que, que ça coinçait, que ce n'était pas possible de l'appliquer à une structure fixe. Alors on a adapté la structure au fur et à mesure de l'écriture du projet. Finalement, voilà, le, la conclusion qu'on qu a, c'est qu'il nous, euh, nous fallait une structure flexible et euh, que cette structure flexible a beaucoup évolué au cours de l'écriture. C'était... Euh, laborieux mais euh, c'était une belle expérience <rire> donc euh, ici on voit que la structure d'extraordinaire de, est posée en rhizome euh, en ramification donc, je vous dis ça parce que après on va voir un peu les autres types de structures qui, qui sont possibles ouais, voilà bah ben, en fait on il y a d'autres structures euh, qui existent et ça on l'a découvert aussi en faisant euh, plusieurs recherches en regardant sur internet tous les projets qui existent et euh, en Reprend c'est pas mal basé aussi sur le travail de Benjamin Henguet, qui tient un super site internet qui fait référence à toutes sortes de récits avec des narrations différentes d'interactivité du transmédia. Et donc, du coup, bah voilà je vous présente euh, plusieurs autres structures possibles. Déjà, il y a la structure linéaire avec un début, une fin, mais donc du coup, ça ne veut pas forcément dire que c'est non-interactif, parce qu'on peut très bien rajouter une interactivité, euh, bah, par exemple, en personnalisation de contenu. Euh, imaginons euh, voilà le, le projet le récit euh, récupère vos datas et les intègre dans, le, dans son film en fait et ça euh, on le voit, il y a un projet qui était vraiment super s'appelle Texas Lollipop de Jason Zada en 2011 où on voyait un, une sorte de serial killer qui était devant son ordinateur et qui, euh, qui commençait en fait, à hacker votre propre compte Facebook donc euh, vraiment vous voyez vos datas euh, vos images de Facebook qui se rajoutaient sur son ordinateur à lui donc c'était un peu perturbant quand même mais bon, le, le, le projet il n'existe plus, je crois il n'est plus sur Internet, j'ai vu ça récemment, c'est bien dommage. En 2011, c'était finalement assez tôt dans, dans l'histoire des réseaux sociaux. Ouais. Et euh, ça, a fait... bah, ça a fait réfléchir quoi. Ouais. Euh, ensuite, on a une structure concentrique, donc là on a un début et pas du tout de fin. C'est un peu ce qu'on peut retrouver par exemple dans les web documentaires où on est projeté quelque part et bah, c'est à nous de voir, d'aller de, où on veut il n'y a pas vraiment de fil d'histoire, mais par exemple, on peut découvrir une ville comme ça, on peut découvrir, euh, ben voilà, euh, ben là, par exemple, euh, Réfugié euh, République, en, qui est un projet comme ça, web documentaire, où on découvre un camp de réfugiés, en fait, et on apprend un peu des histoires, enfin euh, voilà, c'est. placé dedans. Ouais. Donc ensuite, il y a la structure en ramification. Donc là, ce qu'on a vu avec Extraordinaire, ben, je vais vous donner aussi un autre exemple pour que vous voir. Ben, déjà, il y a le film Black Mirror qui rentre dans cette catégorie. Il y en a un autre qui est très bien aussi, c'est Tantal, le Gilles Porte, qui est sorti en 2016, donc avant Black Mirror, et, euh, et euh, où on suit en fait, un, on est la petite voix du président de la République euh, qui essaie de négocier l'arrivée des Jeux Olympiques euh, à Paris. Et euh, donc du coup, c'est un peu une, une fiction, une intrigue euh, politique où on entend... Euh, où, on entend la petite voix du président qui réfléchit et qui n'arrive pas à prendre de décision et doit prendre la décision à sa place pour pour essayer de, ben voilà, de négocier ça donc c'est vachement intéressant comme projet euh, sinon en structure il y a aussi le, une structure en strade donc par exemple un, un début et une fin mais avec plusieurs choix au milieu qui fait que ben, en fait, le but c'est de trouver comment accéder à cette fin donc, il y, en a, il y avait un film de zombies interactif comme ça, euh, qui s'appelait The Outbreak, qui était, euh, qui était basé sur ces principes-là. Mais, euh, mais pareil, j'ai regardé et je crois qu'il n'y existe plus. Mais il faudrait pouvoir sauvegarder ce genre de choses. <rire> euh... C'est éphémère aussi. Ouais. Et du coup, il y a la dernière, euh, le, le, la dernière structure euh, euh, qu'on a recensée, c'est en constellation. Donc là, il n'y a pas de début, pas de fin. Euh, on arrive en fait et on, on découvre euh, voilà, euh, par nous-mêmes. Euh, donc là, un exemple, c'est euh, « C'est un bon pays » de Simon Bouisson et Elliot Lepers. En fait, on, on a une espèce de roue centrale et on peut, euh, et on peut euh, avoir un, une, enfin, une interaction en fait, qui fait qu'on on, on bouge pour voir différents, euh, différentes interviews. En fait, et, euh, mais il n'y a pas de début, pas de fin, on est juste projeté dedans et on, on, on va autant tant qu'on veut en fait. Donc ça, c'est les types de structures. Euh, donc la structure, c'est important, mais il faut, il faut aussi penser aux interactions entre le spectateur et le récit. Et parce que c'est la manière dont le contenu du récit se déroule, euh, s'adapte ou se modifie, qui va dépendre des fonctionnalités de l'interactivité. Et il y en a un certain nombre, en fait, euh, dont certains euh, voilà, sont euh, ceux qui sont recensés. Donc, il y a l'interaction sur la lecture. Donc, euh, par lecture, on n'entend pas chronologie, comme on disait tout à l'heure, parce qu'un récit peut intégrer des flashbacks, des allers-retours dans le temps. Ici, la lecture, plutôt, ça concerne plutôt la timeline de l'histoire. Et dans les productions qui offrent des possibilités d'interagir avec la lecture, on peut décider de déplacer le curseur d'une timeline, ce qui permet d'adapter notre déambulation selon nos désirs. Bah, L'exemple euh, euh, que vient de donner Pauline, c'est euh, un beau pays, le Webdoc de Simon Boussion et Eliot Lepers, C'est euh, un très bon exemple d'interaction sur la lecture, puisque euh, euh, voilà, parce que euh, on, peut, euh, on peut passer de l'un à l'autre des, euh, des, des collégiens qui sont interviewés. En fait, c'est des collégiens de, de la banlieue de Stein en saint, -Saint denis et euh, qui donnent leur regard sur euh, euh, qui donnent leur, leur point de vue sur, euh, sur leur banlieue, et, qui, euh, et donc du coup, là, euh, l'interaction sur la lecture permet de, voilà, de passer de l'un à l'autre. Euh... Bah, autant de fois voilà. Ensuite, il y a l'interaction sur la narration. donc Comme on le disait tout à l'heure, euh, pour nous, la narration, c'est euh, la manière dont le point de vue est traité. Donc il s'agit de pouvoir, ici, l'interaction sur la narration, il s'agit de pouvoir euh, changer de point de vue, changer de, de point de vue au cours du déroulé d'un récit. Euh, la fiction « Where or die », par exemple, désolé pour l'accent anglais, euh, de Simon Buisson et euh, Olivier Demangel, sorti en 2015, c'est un bon exemple euh, d'interaction sur la narration, puisqu'il permet de changer de point de vue entre tous les participants d'un week-end d'intégration dans le but d'élucider un meurtre. Donc on en parlera un peu plus tard, parce que c'est un, un projet incontournable. Il oui. euh, y a aussi l'interaction sur l'histoire, euh, l'histoire regroupe les faits à partir desquels euh, se construit le récit. L'interaction sur l'histoire, ce serait donc de décider des faits et donc de faire évoluer l'histoire à partir de nos choix. Donc, par exemple, du coup, la fiction Tantal, dont Pauline parlait, euh, Tantal de Gilles Porte, euh, c'est un film interactif euh, où on est placé à la place du président de la République et on doit négocier la tenue des JO à Paris. Et donc du coup... Ici, l'interaction sur l'histoire se fait parce que, euh, selon nos choix, la, le spectateur va réussir ou non la mission qui s'est fixée. Et Extraordi Extraordinaire euh, ici, euh, se place ici, en fait, dans l'interaction sur l'histoire, parce que le spectateur décide des choix de ses gars, à la place du personnage principal. Et il fait évoluer l'histoire à partir de ces choix-là. Euh, donc le point commun entre Tantal et Extraordinaire se trouve autant dans le fait que l'interaction se fasse sur l'histoire, que par la structure en ramification, comme l'a expliqué Pauline tout à l'heure. Il euh, y a aussi l'augmentation de contenu. Donc en fait, un récit multimédia interactif qui se sert de l'augmentation de contenu permet aux spectateurs de devenir participants en leur offrant la possibilité d'ajouter leur propre contenu au récit. Par exemple, Christian Bridge, créé par quatre artistes afro-américains en 2014, est une plateforme qui croise les récits vidéo de plusieurs hommes noirs aux États-Unis, dans lesquels ils donnent leur opinion sur les politiques de leurs États respectifs. Et en fait, la, la, la plateforme euh, permet d'ouvrir le dialogue entre des hommes de divers horizons, concernés par le même sujet, qui est ici la masculinité noire aux États-Unis. Euh, mais ça permet aussi, du coup, d'en témoigner à ceux qui ne euh, qui, qui se sentiraient pas, euh, pas concernés par le sujet. Donc, ça prend autant de plus. Euh, de sens aujourd'hui. Hein. et euh, Donc en fait ici, l'augmentation de contenu se fait par le spe les spectateurs qui deviennent eux-mêmes les acteurs du récit puisqu'ils ajoutent leurs propres vidéos à la plateforme. Donc ça c'est l'augmentation de contenu. Et il y a aussi, pour finir, euh, désolé d'être un peu long, mais, il y a aussi la personnalisation de contenu. Donc les récits multimédia interactifs qui se servent de la personnalisation de contenu euh, permettent une identification du spectateur et une implication directe avec le récit. Ça passe souvent par l'intégration, souvent involontaire, de nos données personnelles, euh, laissées à la vue de tous sur Internet, comme c'est le cas par exemple avec, euh, avec euh, Texas Lollipop, vous parlait Pauline, mais aussi avec euh, In Limbo, c'est euh, euh, une, une fiction euh, interactive créée par Arte et réalisée par Antoine Viviani en 2015. Et euh, en fait, ce film connecte automatiquement les comptes web associés à l'identité du spectateur pour explorer les limbes euh, de ces données. Là où, en fait, là où nos mémoires sont stockées. Euh, donc, ça donne un récit euh, autant poétique qu'étrange puisqu'on se sent complètement, enfin directement concerné. Donc ça, c'est la personnalisation de contenu. Alors du coup, euh, bah, pourquoi construire un récit interactif On pourrait se demander. Hein. Parce que est-ce que ça apporte réellement quelque chose au récit Est-ce que c'est pas juste une technique superflue collée sur une histoire qui pourrait très bien s'en passer Donc, à nous, on a, on va vous présenter trois éléments de réponse qui sont totalement personnels. Hein. Vous pouvez pas être d'accord avec nous. Il s'agit de notre point de vue. Et alors, tout d'abord, tout d'abord, l'univers. Quand on crée un récit, spécialement un récit de SF, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on crée un univers complexe avec des facettes multiples. Donc et quand on essaie de rendre compte de cet univers dans un récit linéaire, il faut savoir doser les informations, savoir les mettre au bon endroit, etc. Mais euh, avec, euh, avec l'interactivité, on permet au spectateur d'explorer lui-même en fait, la complexité de cet univers euh, de manière totalement autonome, et puis d'en voir euh, les différentes facettes en fonction de ses choix. Donc, par exemple, dans l'univers euh, d'Extraordinaire euh, qu'on a créé, bah, c'est un univers un peu complexe et on a posé euh, toutes les interrogations au début, enfin certaines interrogations plutôt pas mal, hein, au début, dès le premier épisode, et on a essayé de d'étaler certaines de ces réponses dans les différentes branches de la ramification. Donc, chaque spectateur aura une vision différente, mais complémentaire de, de l'univers. Et euh, donc, euh, l'interactivité, ça permet aussi, ça, ça propose un engagement différent du spectateur. Euh, parce que le récit n'existe que s'il s'implique. Euh, si, en fait, si euh, le spectateur euh, refait le, le parcours plusieurs fois en changeant ses choix, bah, le plaisir est démultiplié, euh, il, il aura euh, compris toute la complexité de l'univers euh, donc c'est un peu la satisfaction d'avoir trouvé un easter egg Et, en fait les easter eggs c'est euh, des, des fonctions que les auteurs cachent dans leur création que ce soit dans le cinéma, les jeux vidéo ou alors euh, en informatique Et, euh, par exemple en informatique euh, sur, euh, sur Mozilla Lorsqu'on tape about de point robots, il euh, y a une page spéciale qui s'ouvre. Ou alors sur Google, euh, quand on fait une recherche sur Thanos et qu'on clique sur le grand doré, ça lance une animation qui fait disparaître les résultats de, de recherche de Google. Donc ça, voilà, c'est des exemples. Euh, c'est des, des, des petits objets qui ne sont pas laissés là par hasard. On sait que celui qui va le découvrir aura l'impression d'avoir triomphé un peu sur le game. Et euh, c'est un peu le même principe avec les récits multimédia euh, interactifs. Parce que euh, lorsque le spectateur a découvert toute la com complexité du récit, euh, voilà, il a l'impression d'avoir euh, triomphé. Et en fait, euh, donc c'est, en fait, c'est dans le cas euh, dans, dans le cas d'un récit interactif, euh, l'utilisateur a l'impression de pouvoir orienter le récit. Mais en fait, euh, c'est évidemment c'est des choix qui sont qui sont prédéfinis parce que parce que voilà, c'est écrit au préalable, et, euh, mais l'auteur en est conscient. Donc là, on retrouve l'idée du contrat tacite entre utilisateur et auteur, euh, parce que l'utilisateur accepte de se livrer au jeu d'orienter le personnage à travers les méandres déjà tracés. Donc, En fait, l'interactivité permet donc de satisfaire autant les plus curieux en intégrant par exemple des indices et des énigmes pour qu'ils ne restent pas sur leur fin, mais aussi surtout de lier cette fonctionnalité à l'intrigue et c'est là que ça devient intéressant parce que ça prend vraiment du sens quand on lit la, la fonctionnalité de l'interactivité avec l'intrigue c'est justement ça en fait en fait il faut faire c'est vrai qu'avec l'interactivité il faut faire vraiment attention à l'effet à l'effet gadget en fait pour éviter pour éviter pour éviter ça il faut il faut réussir à justifier comme tu le disais en fait pour réussir à justifier en fait l'utilisation de l'interactivité par le récit. Donc, bah, pour l'exemple d'Extraordinaire, on ne peut pas trop vous dire parce que sinon, ce serait vraiment euh, spoilé, comme on a réussi à le justifier. Mais on va prendre l'exemple bah, de Band of Snatch euh, de Black Mirror parce que je pense qu'il y a plus de personnes qui l'ont vu. Euh, alors, Bandersnatch, c'était pas une référence de base pour la création d'Extraordinaire parce que c'était, euh, on était déjà en train de créer Extraordinaire quand, euh, quand Black Mirror est sorti. Depuis deux ans. Ouais. Mais euh, après, c'est vrai que ben, on l'a revu récemment et il euh, y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais bon, au premier visionnage, j'ai tout de suite ressenti une certaine frustration parce que j'avais fait des choix logiques en fonction du personnage, de sa psychologie et puis aussi de mes envies. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'ils ben, étaient considérés comme des mauvais choix. D'ailleurs, il y a un personnage qui le dit. Et on arrive à un stade où ben, on comprend que ça n'a pas fonctionné, que le jeu de notre personnage Stéphane n'a euh, pas fonctionné, donc on revient en arrière. Et là, il y, a un retour en ar ouais, il y a ce retour en arrière forcé, au début, on revoit les scènes, et là, c'est le premier élément intéressant qui arrive, c'est qu'en fait, on se rend compte que les personnages ont une impression de déjà-vu. Et euh, pour moi, il y a un vrai tournant dans l'intérêt que j'ai porté au film, c'est en fait lorsque le personnage a commencé à se rendre compte qu'il était manipulé, Il n'était pas maître de ses choix. et Parce qu'en fait, ça faisait écho... Alors ça faisait écho en fait à cette frustration que je ressentais euh, parce que j'avais l'impression que bah, quoi que je fasse, euh, les, euh, les auteurs me repoussaient à, à, en arrière pour, euh, à un moment clé pour que je fasse le bon choix. Ils voulaient que je fasse le bon choix. Et, et euh, plusieurs fois je suis retournée en arrière comme ça à cet instant crucial. Mais en fait en y réfléchissant, bah, ça va complètement dans le sens du récit. Le personnage principal il est frustré, il devient fou, il pense que quelqu'un d'autre le pousse à faire des choix. Et en tant que spectateur, ben, au début, on se sentait en supériorité par rapport au personnage, car on fait les choix pour lui. Et euh, jusqu'à ce qu'en fait, on ressente vraiment cette frustration. Et en fait, ça nous rappelle que nous, euh, nous-mêmes, on est manipulés par les auteurs. Donc euh, le personnage, c'est notre marionnette, mais nous sommes la marionnette des auteurs de la série. Donc sur ça, c'était bien joué, en fait, euh, ben, d'intégrer ça dans, la, dans, dans le récit. Euh, ça faisait bien écho. Après, il y a une, une autre justification. Euh, si je prends un deuxième exemple, bah, du coup, Way or die", on l'a très vite survolé euh, avant. Et pour moi, c'est encore euh, plus flagrant, en fait, la, la justification de l'utilisation de l'interactivité dans le récit. Euh, parce que, euh, en fait, c'est l'histoire, et ça se passe pendant un week-end d'intégration. Donc, euh, un jeune est retrouvé mort le lendemain matin, et la police réquisitionne tous les téléphones et les caméras des participants pour leur enquête. Donc, ils resynchronise tous les rushs en fonction de l'horaire, sur une timeline, et ils les visionnent. Et en fait, euh, ça, ils expliquent ça en introduction, donc c'est une introduction où il n'y a aucune interactivité, on est obligé de la regarder. Et ensuite, on est balancé, et ça donne ça. Et là, en fait, euh, vous pouvez voir qu'on a accès à cette timeline, en fait euh, pour naviguer d'une caméra à l'autre. Et euh, toutes les caméras sont des points de vue différents de la soirée. Et en fait, c'est en naviguant de l'un à l'autre on peut se faire une, une idée du déroulement de la soirée et puis de sa fin tragique. Et euh, c'est, moi, je trouvais que c'était vraiment, c'était vraiment bien trouvé parce que finalement, c'était euh, ben, le, les personnages des, euh, des policiers euh, qui, qui nous offraient ça, donc dans l'histoire, qui nous offraient cette timeline pour euh, pour pouvoir euh, trouver euh, trouver le, le, le les, les raisons euh, du meurtre, enfin du meurtre si est bien. Et euh, je ne vais pas spoiler. <rire> Donc ces exemples, ça montre bien qu'il y a plein de manières d'aborder l'interactivité dans le récit, euh, mais pour éviter en fait, cet effet de gadget, cet effet euh, ben, technologie rajoutée, il faut euh, de préférence en fait, que le récit il appelle vraiment euh, l'usage de l'interactivité. Et, euh, et puis il faut les construire ensemble, simultanément, pour que la forme, donc la technique, ne se trouve pas dépassée par le fond, qui est le récit. Voilà. Bah sur euh, toutes ces réflexions, bah, nous, euh, on arrive à la fin de notre présentation. On a tout dit euh, ce qu'on voulait vous dire et puis on espère que ça vous aura plu. Et... Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice fictionfr